Je suis Jérémy, donc, euh, responsable euh, de la BU Acquisition et DMP chez Vesso Agence Digitale. Alors, hop, pardon, je me permets de revenir. Euh, donc effectivement, nous sommes ensemble euh, 40 minutes aujourd'hui avec deux séquences fortes. La première séquence de 15 minutes où je vais vous présenter les résultats de ce benchmark, et la deuxième séquence de 25 minutes où il s'agit effectivement de confronter deux use cases. Un de ce loger qui a implémenté une DMP, la DMP MediaRhythmix, et un autre des furets qui a fait le choix inverse, c'est-à-dire qui a choisi de développer de façon custom une simili-DMP. L'objectif de cette conférence elle est de deux niveaux. Le premier niveau, c'est de faire un état des lieux finalement, de l'évolution de ces technologies. Et le deuxième objectif, c'est de comprendre en quoi les DMP, soit en tant qu'outil, soit en tant que modèle organisationnel, sont encore pertinents dans la gestion et l'intégration d'un SI marketing. Je vous propose donc de commencer avec un rappel des basiques sur la définition d'une DMP. Les DMP sont des solutions techniques et technologiques qui visent à orchestrer le tunnel marketing. Les DMP sont des solutions qui sont structurées autour de trois briques majeures. Une première brique autour de la collecte de la donnée, subdivisée en trois points. Le premier point, les données first party, ce sont les données propriétaires du client, de l'annonceur, que ce soit des données stockées dans le CRM, dans le CRM marketing ou des données de, de vos visiteurs sur le site web. Les secondes parties data, qui sont des données partenaires sur lesquelles vous allez échanger, vous allez faire un deal avec un partenaire et vous allez vous envoyer des données. Et la troisième typologie de données, ce sont les données fourth party, c'est des données sur de l'extension d'audience ou de l'enrichissement. C'est-à-dire que vous allez contractualisé euh, via un data broker qui va vous, euh, vous envoyer un certain nombre de données. L'objectif, in fine, c'est vraiment de réconcilier les parcours offline, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, acte en magasin, en agence, euh, acte côté euh, service client, côté euh, euh, voilà, appel téléphonique, etc., et les données online que vous allez pouvoir stocker dans vos différents environnements digitaux. Une fois qu'on a effectivement collecté ces données, l'enjeu c'est de faire de la segmentation. On va créer des segments d'audience, c'est-à-dire qu'on va injecter différentes variables discriminantes pour essayer d'en extraire la substantifique moelle et définir des personnages. Une fois ces segments créés, l'objectif c'est de faire de l'activation, et l'activation omnicanal, cest c'est-à-dire on va faire de l'activation sur la partie mailing, donc on va créer un segment côté DMP et on va l'envoyer à notre routeur email. On va également faire de l'activation sur la partie digitale. Ce même segment peut être envoyé pour faire des campagnes Google Ads, pour faire des campagnes Facebook Ads, activer du programmatique, faire du display, mais également pour mettre en place des mécaniques de personnalisation. Euh, pouvoir AB tester le site ou faire de la personnalisation en fonction des segments qu'on aura créés en amont. Quelques chiffres pour avoir des éléments de contexte. Aujourd'hui, on estime que 40% des grands annonceurs euh, se sont équipés d'une DMP, soit en passant par un prestataire, un éditeur de solution, soit en développant euh, en interne, in-house, ce type de solution. Idem sur les retours d'expérience, je pense que vous avez tous pu lire certains retours d'expérience, parfois en demi-teinte, sur les DMP. Euh, on se rend compte, effectivement, aujourd'hui, on a quand même 9 décideurs sur 10 qui sont plutôt satisfaits, non seulement de l'intégration et de la mise en place de ce type de solution dans leur écosystème SI, mais surtout de l'activation des différents use cases. Et les use cases, justement, quels sont-ils Aujourd'hui, on identifie 3 use cases majeurs. Un premier use case autour de la création d'audience, donc avec un côté très CRM et pour en faire ensuite une activation cross-canal, un autre use case autour de la personnalisation et le troisième autour de la réconciliation des données pour avoir une vue sur l'ensemble du cycle de vie client. A l'inverse, on arrive encore à identifier une problématique sur lesquelles on doit progresser et ces problématiques sont, sont, sont plurielles, c'est la complexité du projet, c'est la difficulté effectivement à justifier un ROI parce qu'on le verra ensuite, ce sont des solutions qui nécessitent un niveau d'engagement financiers ou en termes de ressources qui peut être assez important. Et la troisième difficulté, c'est l'identification des use cases. Certains annonceurs euh, disent, parfois à juste titre, bah, la plupart des use cases, je peux les faire en interne ou via d'autres typologies d'outils. En 2018 a été une année assez charnière pour les, les solutions DMP, parce qu'il y a eu trois grands mouvements. Le premier mouvement qui a impacté toute la chaîne du marketing digital, qui est l'arrivée de la RGPD. Et qu'est-ce qu'on a constaté bah, Tout simplement qu'aujourd'hui, les directions juridiques sont de plus en plus présentes euh, dans les appels d'offres, ou euh, bon, en tout cas pesées sur la roadmap euh, du digital marketing. Et donc effectivement, derrière, sur les DMP, qu'est-ce que ça implique bah, Ça implique qu'on va poser des questions sur l'hébergement. Où est-ce que mes données vont être stockées euh, Quel est le niveau d'historicité Est-ce euh, est que je peux collecter des cookies de façon propre Voilà, tout un tas de questions qui vont effectivement complexifier potentiellement, dans certaines entreprises, les projets DMP. Le deuxième point, c'est l'essor des solutions CDP, Customer Data Platform, dont certaines viennent de la DMP. Elles sont, elles, plus orientées Customer, Client, donc données First Party, données emailing, là où les DMP vont être plutôt orientées Cookies même si, on va le voir ensuite, il y a des forts recoupements. Et enfin, le, la troisième grande évolution, c'est l'apparition des CMP, des Constant Management Platform, qui vont, in fine, stocker des cookies. De la même façon qu'un outil de gestion de campagne va stocker des opt ins la CMP va stocker des cookies. Qu'est-ce que ça implique derrière C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque visiteur peut gérer euh, via ce module-là s'il veut être traqué par telle et telle technologie. Et donc, étant donné que les DMP sont très orientés cookies, le risque est effectivement qu'on ait un pool de cookies qui se restreigne. Il en résulte quoi Il en résulte qu'on observe un mouvement de concentration. L'année dernière, sur cette même scène, à Barcelone, euh, il y avait 25 solutions d'MP qui étaient benchmarkées. Aujourd'hui, on identifie un phénomène de concentration autour de 8 solutions majeures qui ont 3, euh, 3 points communs assez structurants. Le premier... Ce sont toutes des, full, des solutions full stack, c'est-à-dire c'est des solutions qui peuvent agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur du digital et qui, au-delà de la DMP, vont pouvoir faire de l'activation en majorité sur du programmatique, ou vont pouvoir faire de l'activation sur l'emailing, ou vont avoir des briques type TMS, perso euh, ou analytics. Le deuxième point commun, c'est que ce sont des solutions qui s'adressent, a priori, euh, à de grands annonceurs. Pourquoi Parce qu'il y a un coût à l'entrée. Quand je dis coût, c'est au sens... Générique du terme, ça peut être un coût en termes d'investissement, en termes d'architecture, en termes de mobilisation des équipes, mais également un coût financier. Et enfin, le, le troisième critère commun, ce sont les use cases. Historiquement, quand les DMP sont arrivés, le use case majoritaire était l'activation média et notamment bah, comment je peux optimiser mes campagnes programmatiques. Parce que je crée des segments enrichis et je ne vais non pas agir que sur mes cookies, mais je vais agir sur mes emails et mes cookies et grâce à ça, je vais être beaucoup plus granulaire. Aujourd'hui, sur tous les nouveaux projets DMP qui sont réalisés, on constate que qu'effectivement, euh, ce use case-là est encore présent, mais on, a, on observe l'intégration de différents use cases, que sont des use cases autour de la personnalisation site. Si j'arrive à identifier qu'une personne qui visite mon site est déjà client, avant même qu'elle se connecte, je peux lui pousser une offre promotionnelle ou à l'inverse, je peux la retirer. Ça, ça peut être hyper intéressant pour dégager des ROI et euh, mieux gérer la pression commerciale. Idem autour de la réconciliation du parcours client. Lorsque j'ai une problématique de drive to store ou j'ai des agences ou des magasins en physique, grâce au DMP, je vais pouvoir remonter tout ce qui va être transaction via ticket de caisse et pouvoir bah, piloter l'ensemble de la lifetime value client. Au niveau des use cases, métier, on observe quatre grandes tendances nouvelles. Donc à droite, vous avez les tendances historiques les possibilités, les fonctionnalités historiques de ces solutions. Et à gauche, vous avez les nouvelles fonctionnalités qui commencent à être émergentes ou structurantes. On a deux nouveaux use cases qui sont assez intéressants, que sont la monétisation et le data sharing. La, monéti la monétisation euh, part de l'hypothèse qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'acteurs qui ont intégré une DMP euh, jouissent euh, d'un trafic assez important sur leur site. Et au lieu de faire uniquement de l'activation la et de l'achat d'audience, eh ben, ces annonceurs, euh, aujourd'hui, vont monétiser leur inventaire afin effectivement, bah, de dégager un ROI additionnel à un projet d'MP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le data sharing, et c'est un phénomène qui est assez nouveau et qui commence effectivement à s'industrialiser. C'est le phénomène où deux annonceurs vont trouver un intérêt commun à échanger des audiences euh, afin de, par exemple, détecter des moments de vie. Typiquement, je suis en train de déménager, je fais une recherche sur un site de petites annonces. Cette information-là peut être intéressante à envoyer à un fournisseur d'électricité qui va ensuite retargeter cette personne-là pour lui proposer un abonnement. C'est ce type d'échange, qui en plus sont RGPD compliant, qui aujourd'hui s'industrialise, se développe de plus en plus. Deux autres use cases, c'est l'intégration des modules CMP. De plus en plus de DMP s'équipent de ces modules-là. Évidemment, les DMP étant orientés cookie, naturellement, elles vont intégrer ce module de gestion du cookie afin d'avoir une historicité Assez, assez importante, euh, y compris euh, dans cette base de données. Et enfin, le dernier use case, j'en ai parlé rapidement, mais c'est effectivement de réconcilier l'ensemble du parcours client. Aujourd'hui, on, on voit que les, les parcours, et les cycles de vie sont de plus en plus et digitaux et physiques. L'objectif pour le client, c'est d'avoir une communication qui soit pertinente sur l'ensemble de ses points de contact. Au niveau des évolutions techniques maintenant, on voit qu'elles ont aussi été assez importantes cette année. On a dégagé cinq grandes tendances. La première, c'est l'apparition, ou en tout cas la structuration du lookalike. Euh, historiquement, c'était un module qui était présent dans la plupart des DMP, mais qui était, enfin, qui était encore assez manuel, euh, en tout cas non industrialisé. Aujourd'hui, on estime, on, on identifie qu'il y a de plus en plus une forte maturité technologique avec de l'intelligence embarquée afin de générer des profils jumeaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces profils jumeaux vont vous permettre bah, finalement de faire de l'extension d'audience sur vos audiences propriétaires, sur les audiences clients, sur les audiences visiteurs qui viennent voir votre site et donc vraiment de pouvoir aller, finalement toucher des audiences affinitaires qui ressemblent à votre top client. Deux axes aussi sur la partie scoring et automation. Effectivement, les technologies de DMP embarquent de plus en plus d'intelligence, de machine learning et l'objectif c'est... En parallèle du pilotage qui peut être manuel où le consultant va créer des segments d'audience de faire également confiance à la machine pour dégager des tendances dégager des variations que le consultant n'aurait pas identifié et finalement de pouvoir processer et d'agir en temps réel et enfin les deux derniers points autour de l'attribution et le de cross device qui sont des enjeux assez majeurs aujourd'hui le cross device on va être en capacité finalement d'identifier le client peu importe son device s'il fait une session sur desktop et ensuite convertir mobile on va pouvoir faire l'identification soit via des modèles déterministes et ou des modèles probabilistes, ce qui permet finalement de ne pas avoir la vue qu'il y a deux personnes, mais bien une même personne. Ce qui nous amène également sur la partie attribution, où derrière vous allez pouvoir piloter au mieux l'investissement budgétaire que vous allez avoir sur les différents canaux. Vous allez être en mesure d'estimer la contribution réelle de chaque levier et ensuite de pouvoir piloter au meilleur cac ou au volume de conversion. De ce benchmark des solutions DMP, on a émergé une carte de positionnement. Alors, ce n'est pas une carte qui a vocation à hiérarchiser les solutions. Ce n'est pas parce qu'on est en haut à droite qu'on est meilleur que celui qui est en bas à gauche, pas du tout. Mais on a défini deux axes structurants. Un premier axe, c'est-à-dire c'est des solutions qui sont plutôt orientées first party, données propriétaires, versus des solutions qui sont plutôt orientées third party, c'est-à-dire enrichissement de données via des data providers. Et un deuxième axe, avec des solutions qui sont full, full stack natives, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les briques au sein d'une même solution versus des solutions qui vont être plutôt mono usage. Il en découle quoi Il en découle l'identification de trois grandes familles. La première famille qu'on a identifiée, c'est une famille d'acteurs français essentiellement, qui sont très orientés first party, data, donc données propriétaires, données CRM ou données de site, et qui viennent historiquement du même métier, c'est-à-dire qui viennent de l'analytics, de l'attribution, du TMS la deuxième famille, c'est une famille également d'acteurs français qui, eux, sont plutôt orientés first et third-party data, qui viennent soit du CRM, soit du programmatique et, et dont le use case majeur va être de l'activation média en programmatique, en display ou sur de l'enrichissement. Et enfin, la troisième famille d'acteurs, elle est constituée d'acteurs américains qui viennent, eux, historiquement du CRM, du CRM marketing, euh, et qui sont très orientés fortes party data qui sont très orientés, extension d'audience, euh, enrichissement d'audience, où on va effectivement bah, aux audiences sites, on va agréger de la donnée externe pour finalement densifier les segments d'audience et être beaucoup plus précis dans le ciblage. On a identifié lors de ce, ben lors de ce benchmark six facteurs clés de succès pour faire en sorte que effectivement, bah, les projets d'MP euh, réussissent soit en termes d'intégration, soit en termes d'activation. Je ne vais pas revenir sur les six, je vais simplement prendre les trois premiers. Le, le point de départ de chaque projet doit être la définition des use cases. La DMP, au-delà d'être un outil, c'est surtout un modèle organisationnel. C'est un modèle de transformation de l'entreprise. Et donc, parfois, des annonceurs ont besoin d'avoir une DMP, d'autres peuvent s'en passer. Il n'empêche que pour se poser cette question-là, il faut d'abord définir des use cases. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux activer Quel est mon SI Une fois qu'on a défini ces use cases-là, de façon précise, on arrive sur la partie support. Je, voulais, je viens de vous le dire, c'est effectivement un, un modèle organisationnel à mettre en place. Ça, la conséquence, c'est qu'il faut faire bouger les lignes en interne. Et parfois, on sait ce que c'est, il peut y avoir de l'inertie, euh, chacun peut vouloir protéger son territoire. Et donc, effectivement, il faut être pédagogue, il faut faire de l'évangélisation. Souvent, ça passe par de l'externalisation, c'est-à-dire que les annonceurs vont être accompagnés par un cabinet ou par une agence afin de pouvoir euh, créer de la dynamique mettre de l'huile dans, le, dans les rouages pour porter ce type de projet, cette, cette nouvelle vision un peu transverse entre les métiers. Et enfin, le troisième point, c'est l'onboarding. Avec les différents use cases que je vous ai cités, vous l'avez compris, la DMP va à la fois concerner les équipes CRM, parce qu'on va créer des segments et on va l'envoyer au routeur afin de pouvoir mettre en place des scénarios via des triggers marketing, via du panier abandonné, etc. Mais va également concerner les équipes traffic manager, les équipes acquisition. Pour faire de l'activation média. L'objectif c'est vraiment d'avoir un pilotage transverse pour multiplier les use cases et augmenter le ROI de ce type de projet. Sur les, sur les critères discriminants on en a identifié six qui vont vous permettre finalement bah, lorsque vous voulez avancer sur ce type de projet de sélectionner quel est le bon éditeur. Je vais revenir dessus, le premier critère qu'on a identifié c'est la nationalité. Pourquoi Parce que derrière, il y a des questions d'hébergement. Est-ce que mes données vont être hébergées en France, en Europe Sur quelle typologie de serveur Est-ce que j'aurai accès à ces données Est-ce que le support et l'interface est dans la langue qui m'intéresse Ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qui peuvent créer très facilement des frictions lorsque bah, les équipes métiers commencent à piloter euh, une DMP. Le deuxième axe, c'est au niveau des use cases quelle typologie de use case j'ai envie de mettre en place Est-ce que je ne veux pas que sur l'activation Est-ce que je veux également monétiser mon audience Ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes pour dégager rapidement un ROI. Un troisième use case, c'est la partie full stack native. Il y a des annonceurs qui sont très matures, qui ont, une, qui ont déjà un outil de gestion de campagne, qui ont un outil d'analytics, qui ont un data lake. Eux, ils n'ont pas forcément intérêt à partir sur un full stack. D'autres qui, euh, à l'inverse, profitent de ce projet d'MP pour euh, mettre fin aux différentes licences qu'ils ont contractualisées avec ces différentes solutions et ils disent bah, ma DMP ça va être mon hub ma solution sur laquelle je vais centraliser l'ensemble des données de mon SI et qui va ensuite piloter les différentes activations le quatrième point c'est au niveau du support vous l'avez compris les DMP c'est également un projet technique c'est un proje une base de données il faut que je crée des connecteurs avec euh, mon outil d'analytics euh, ma DSP mon CRM, mon ERP, etc. Et donc derrière, il faut s'assurer de la qualité du support. Il y a beaucoup d'annonceurs qui sont très matures d'un point de vue DSI, donc qui choisissent de le faire en interne, mais d'autres qui auront besoin d'accompagnement. Donc là, c'est une question à se poser. Est-ce que l'éditeur va euh, m'apporter un support de forte qualité, ou est-ce que la, le cabinet peut m'accompagner Enfin, les deux derniers points. Un point sur la roadmap. Euh, il peut y avoir des annonceurs qui euh, peuvent avoir un intérêt à... Peser sur la roadmap c'est à dire de dire euh, j'ai envie qu'il y ait certains développements custom certains éditeurs le proposent d'autres non parce qu'ils ont une roadmap monde et donc on peut pas faire changer les lignes donc ça c'est une question à, à poser à l'éditeur deuxième question c'est aussi avoir de la visibilité sur la roadmap certains éditeurs ont une roadmap à trois ans et qui, qui sont qui roadmap qui est accessible lors de l'aide au choix d'autres qui vont avoir une roadmap qui vont garder secrètes entre guillemets. Et donc là, effectivement, c'est des questions à poser parce que ça peut avoir des impacts chez vous. Et enfin, le dernier point, qui est aussi un point très important, c'est le prix. Il y a différents modèles économiques. Il y a des solutions qui sont sur un coût de licence annuel, d'autres qui ont des fils supplémentaires, d'autres qui ont euh, des fils en fonction des différents use cases activés. Donc ça, c'est des questions effectivement à poser en amont. Pour conclure, il faut retenir trois points de, de ce rapide échange que, que, je, que je vous propose, que j'ai résumé autour de trois questions. La première question, c'est est-ce euh, est que toutes les entreprises ont un intérêt à avoir une DMP Je pense que vous l'avez compris, la réponse est pas forcément. Il y a des annonceurs pour lesquels c'est hyper pertinent d'en avoir une, d'autres non. Pourquoi Parce qu'en en fait, il faut sortir du prisme de dire que la DMP, c'est forcément une solution marketing ou c'est un éditeur. Il faut voir plutôt la DMP comme un modèle organisationnel, un modèle d'entreprise, de transformation. Et donc, on peut très bien commencer en mettant en place un alignement des différents métiers, c'est-à-dire l'acquisition, le CRM, le marketing, le commerce, et commencer à activer des use cases. Après, et on le verra lors du débat, on peut très bien basculer sur une solution, solution éditeur pardon, ou sur une solution in-house. Deuxième question, est-ce que la CDP est un projet technique Alors Effectivement, pour être honnête, ça demande une bonne base technique, technologique, que vous pouvez faire en interne ou externaliser auprès d'un cabinet. Mais c'est une solution qui, est également, qui concerne également la data. C'est-à-dire qu'il va y avoir une gouvernance de la data à opérer, parce que ça va être un gigantesque hub de données. Mais c'est également une solution métier. C'est-à-dire que la technique, c'est bien. C'est une base de données qui va être interconnectée à vos différents applicatifs. Mais ces données là qu'est-ce qu'on en fait Et donc, il faut vraiment avoir une approche métier pour développer, activer des use cases. Et enfin, le troisième point pour résumer sa présentation, c'est est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui fait encore sens de mettre en place des projets d'MP Je l'ai dit, il y a certains retours qui étaient en demi-teinte, d'autres qui sont plutôt positifs. Nous, ce qu'on constate lors des projets que l'on mène, c'est que jusqu'à il y a encore un an, les annonceurs se limitaient à un, un ou deux use cases, ce qui peut expliquer une certaine frustration. Or, aujourd'hui, avec la maturité technologique qu'ont qu acquis ces solutions, on voit qu'il y a pléthore de use cases qui peuvent être activés, et donc c'est autant d'opportunités pour justifier un ROI, justifier le bon fonctionnement d'un projet, et mettre en place cette nouvelle gouvernance de la donnée. Alors, juste avant d'aborder euh, l'échange et les différents retours d'expérience, je vous ai mis un petit exemple, justement, des coupures de presse qu'il y a eu sur les retours d'expérience DMP. Alors voit, hein, je pense que vous avez peut-être vu ces, euh, ces, ces, ces différents retours d'expérience, la DMP, est la plus grosse arnaque des dernières années, que retenir des déboires, de, des projets DMP. ça voilà, C'est ce qui est sorti en 2018-2019, et c'est ce qu'on a tendance à retenir. Seulement, lorsqu'on regarde d'autres typologies de retours d'expérience, on voit qu'il y a aussi des succès, et il y en a beaucoup. Typiquement, voilà, France Télévisions, le groupe Sologer, et Bastien va pouvoir nous faire un retour d'expérience, ou, par exemple, Sofinko, qui a mis en place une dizaine de use cases. Donc aujourd'hui, on a trop tendance à voir le verre à moitié vide. Là, l'objectif lors de cet échange, c'est de voir également le verre à moitié plein, euh, soit en partant via une solution éditeur, comme l'a fait se loger avec Mediaritmix, soit en développant une solution custom in-house, comme euh, l'a fait euh, les Furets. Voilà, je vous propose qu'on passe à la table ronde. Hop. Voilà. Alors peut-être, effectivement, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à la fois votre fonction et euh, bah, le projet d'MP dans euh, le projet de l'entreprise. Bastien Oui. Euh, bonjour à tous. Euh, euh, Se loger, donc, euh, euh, je ne sais pas euh, si certains d'entre vous connaissent, en tout cas, c'est euh, un site de petites annonces immobilières. Je précise qu'on est le groupe Se loger maintenant et qu'il euh, n'y a pas que Se loger chez Se loger, il y a aussi Logiquimo et euh, une dizaine d'autres sites. Notre vocation, c'est de mettre en relation euh, des gens comme vous qui cherchent un appartement, et euh, des gens comme euh, les agents immobiliers qui proposent euh, des biens. Euh, voilà, euh, voilà notre métier. Ma fonction, euh, moi, elle est plutôt côté advertising. Et donc, Je euh, fabrique des solutions publicitaires pour l'ensemble du groupe. Euh, euh, juste pour expliquer notre modèle, euh, comment on gagne de l'argent, euh, bah, ces agents immobiliers, pour poser leur annonce, payent. Euh, ça, c'est un premier revenu. Et puis un deuxième revenu qui prend... De plus en plus d'ampleur, qui est, bah, on va ajouter des solutions publicitaires pour ces agences immobilières ou autres acteurs. Je vous en avez cité, mais euh, notre data intéresse d'autres personnes. Donc euh, voilà. Et ma fonction donc, c'est de développer tout ça. Le projet euh, DMP chez SeLoger, euh, je vais en reparler longuement, mais il date pas d'hier. On l'a commencé en 2012. Et aujourd'hui, euh, euh, on a euh, six use cases euh, autour de ce projet de data, euh, des, euh, des cas fun, euh, on va dire, comme l'acquisition ou la monétisation, et puis des cas euh, euh, plus lourds comme euh, RGPD, euh, CMP, etc. Cédric Alors euh, moi, Cédric Miachon, euh, chez Les Furets. Alors Est-ce que vous connaissez lesfurets.com on est un site de comparaison d'assurances et maintenant de dépenses contraintes. Euh, notre modèle de revenu est assez particulier, c'est qu'on touche une commission lorsque l'internaute a souscrit une assurance auto. Donc on a besoin d'aller du début du parcours jusqu'à la souscription, ce qui peut prendre un certain temps. Ma fonction, euh, <rire> c'est en tant que Head of Data, je m'occupe, je suis un point IT, c'est-à-dire que avec les équipes d'ingénieurs, on construit des outils pour toute l'entreprise, pour toutes les fonctions. Et donc moi, j'ai un rôle au-dessus de gouvernance, un peu de CDO, et euh, je suis en relation avec donc, toutes, les, toutes les parties euh, prenantes de l'entreprise, euh, marketing, euh, CRM euh, ou produits euh, spécifiquement. Okay. Première question, alors pour, plutôt pour Bastien, qu'est-ce qui a conduit ce loger à s'équiper d'une DMP aujourd'hui euh, Alors comme je voulais. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous, le, chez, chez Sologé, on a commencé ce, ce sujet de la data en 2012. Euh, on, a, euh, on, on a intégré une DMP cette année. Donc là, vous vous dites sans doute qu'est-ce qu'ils ont fait pendant euh, ces, toutes ces années. Et, et en fait, on a commencé par euh, ne pas intégrer euh, de DMP, mais bien regarder ce qui se passait sur le marché. Et selon les différents use cases, je vais dire que on a l'impression que euh, tout le monde s'est un peu jeté sur ces solutions euh, en se disant que ça allait résoudre beaucoup de problèmes. Euh, euh, et puis, on ne voyait pas de cas hyper successful en face. Donc, euh, on a attendu un peu. Et puis euh, chacun euh, des parties de l'entreprise euh, on a euh, développé des solutions un peu ad hoc ou utilisé des solutions externes euh, et puis donc je vais prendre le cas de l'advertising on a euh, commencé par faire des segments de data avec euh, des euh, parties de l'aide serveur qu'on optimisait etc un peu à la mano et puis finalement ça faisait le job euh, mais à la fin euh, on s'est retrouvé limité euh, pour plein de raisons euh, je vais juste en évoquer une. Par exemple, nous, dans l'immobilier, on est sur des cycles d'achat qui sont très longs. Donc euh, si vous avez eu la chance d'avoir un projet immobilier une fois dans votre vie, c'est à peu près six mois. trois mois pour la location, neuf mois pour l'achat. Euh, et ça, ça a posé pas mal de, de, de sujets. C'est un exemple. Okay. Cédric, vous, à l'inverse, vous avez fait le choix de ne pas partir sur une solution éditeur, mais plutôt de développer une solution in-house. Pour quelle raison Alors, ce n'est pas un choix, c'est... Euh c'est un démarrage. Si on, est, on, a été, on a créé euh, euh, les Furets. c'est une, une start-up qui a été créée en 2006, qui est devenue les Furets en 2012, mais dès le démarrage, on était dans la comparaison d'assurance, et euh, on est une boîte IT, startup. start-up, donc on a tout construit par nous-mêmes. Et donc, un peu comme M. Jourdain fait de la pro sans le savoir, on faisait de la DMP, ou plutôt de la CDP sans le savoir, dès le démarrage. que Comme euh, on a un cycle d'achat qui est très long, comme se loger aussi, L'assurance auto, ce qui est le cœur de notre produit, euh, c'est quelque chose qui prend du temps, euh, qui est contraint, c'est obligatoire, c'est pas un coup de cœur. Euh, vous ne dites pas, tiens, j'ai changé mon assurance juste parce que, parce que j'ai envie d'avoir une nouvelle assurance auto. C'est quelque chose qui, euh, qui est contraint. Donc, dès le démarrage, on était dans une logique de, de compréhension du parcours, du début jusqu'à la fin. L'achat prend du temps, euh, nos partenaires assureurs ou courtiers nous remontent les ventes après un certain temps. Donc on avait besoin fort d'identifier nos utilisateurs et de comprendre tout leur parcours. Avec un, une clé intéressante, c'est qu'on, dès le démarrage des, des formulaires, euh, des, des, de nos tunnels d'assurance, on a l'identité de l'internaute, son email. Donc la contrainte d'unification, elle est par défaut euh, chez nous. Donc pas de DMP, <coughs> construit des démarrages, cet outil reste depuis le début. Voilà. Une question à tous les deux. Dans ce type de projet où on va toucher à la donnée, on va toucher à l'hébergement, on va développer des workflows, des connecteurs. Quels sont les points de vigilance à avoir? Euh, tu sous-entends des, des points de vigilance souvent euh, techniques et IT et c'est plutôt la partie de Cédric. Ouais. Je vais lui laisser, mais -ce que je peux dire deux choses là dessus. Euh, je dirais que la première chose c'est que euh, euh, nous, chaque partie de l'entreprise, sans DMP, ce qu'on a fait pendant six ans, a développé ses solutions euh, pour chaque use case. Donc l'acquisition avait sa solution, l'analytique avait sa solution, la monétisation avait sa solution, le CRM avait sa solution. Et puis en fait, à euh, un moment on s'est regardé, on a dit mais bon, en fait tout ça c'est les mêmes utilisateurs, les mêmes clients, euh, on pourrait faire un truc en commun. Donc euh, ça, c'était euh, le premier, premier point. Le deuxième point, euh, il est surtout que euh, on prend la DMP euh, parfois comme une solution euh, à beaucoup de problèmes. Or, c'est un outil. Euh, et pour prendre un cas très précis euh, de monétisation, euh, on s'est dit, euh, tiens, euh, la DMP, c'est des utilisateurs. Pour nous, c'est des gens qui sont dans un projet de vie immobilier. Dans un projet de vie immobilier, je pense que vous en avez eu tous ici. Il se passe beaucoup de choses et pour nous, c'est une data qui vaut de l'or. Néanmoins, sortie de son contexte, euh, c'est moins pertinent. Donc, euh, euh, le point que je veux dire, c'est que euh, euh, euh, la data ne fait pas tout. Euh, je vais de, pour, pour la monétisation, par exemple, euh, le contexte a son importance et, euh, et je dirais un autre point, c'est que euh, la créa, tout ce qu'on peut oublier en fait à côté, euh, a son importance aussi. Il ne faut pas euh, tout miser sur euh, juste un cookie, quoi. Voilà. Cédric, si tu veux rajouter un point euh, Alors pour moi, les points de vigilance. Alors je prends ma casquette d'IT euh, d'ancien développeur spécialisé en, en, en data, en, database, en base de données. Alors, On le voit aussi dans le yearbook que j'ai feuilleté, qu'on a, qu a reçu hier. C'est tout ce qui va être exactitude de la donnée, l'intégrité, la cohérence, vérifier que tout est bon et juste. C'est pas évident et c'est un vrai challenge IT technique, euh, notamment maintenant avec le contexte GDPR où il y a la notion de modification des données. Euh, moi, Un autre point de vigilance aussi, alors je sais pas si ça rentre dans ce contexte là c'est pour la partie segmentation ou machine learning algorithme, le conseil qu'on, enfin ça fait un moment qu'on en fait mais on ne fait que de l'algorithmique et de la data science machine learning sur des, sur des algos explicables. On ne va pas faire des réseaux, réseaux neuronaux deep learning qui sont euh, magiques, on a besoin d'expliquer pour les métiers euh, pourquoi ce segment là ou un autre marche, avoir la vraie raison pour pouvoir bien l'activer derrière. Ça, c'est les deux points de vigilance auxquels... Sur la partie use case, maintenant, Bastien, tu as, tu as dit en préambule qu'effectivement, vous aviez activé six use cases Est-ce que peut-être tu peux revenir sur deux, trois euh, qui aujourd'hui sont structurants dans votre stratégie les, Oui, OK. Euh, les, les use cases sont assez nombreux. Euh, nous, euh, ce sujet, ce projet data, il sert pour l'acquisition, je l'ai dit, pour la monétisation, pour la personnalisation aussi euh, du, du front, de l'expérience, pour le CRM, pour l'analytique, je vais donner un exemple hyper concret de monétisation, parce que c'est plutôt ma casquette. Euh, euh, je le disais euh, il y a une minute, euh, la data c'est bien euh, et, et c'est important. Euh, nous, on, on a construit notre offre publicitaire autour de cette data et on a fait un test. Ce test, il consistait à prendre quelqu'un qui est euh, dans un projet de vie immobilier engagé. Donc je suis en recherche active, je visite des biens, etc. Et on l'a retouché avec une publicité. On l'a retouché sur Facebook et on l'a retouché sur ce loger. Même période, même créa, etc. La performance au sens euh, lead, au sens transaction à la fin, était de 30% plus haute chez ce loger. Euh, et en fait, ça s'explique assez simplement avec un peu de bon sens. C'était une publicité qui concernait le crédit immobilier. Et on pense, mon intuition, c'est que quand on est sur Facebook, on va plutôt regarder prendre des nouvelles de nos copains que, que être activement dans son projet immobilier, qui est hors sur ce loger. On peut s'attarder sur un sujet un peu barbant comme le crédit immobilier plus facilement. Donc le contexte avait son importance aussi. Voilà. Cédric, est-ce que tu as un use case à nous partager? Alors on est un peu dans la même euh, démarche, c'est que c'est difficile de, de convaincre de changer d'assurance euh, sur Facebook, on n'est pas du tout dans, la, dans cette logique là, c'est assez compliqué. Donc ce qu'on fait, euh, et c'est l'intérêt de, enfin, de notre CDP Inaos, c'est qu'on va traiter, euh, essayer de, de, de convaincre nos utilisateurs qui ne sont pas allés jusqu'au bout à aller jusqu'au bout, donc via de la relance. Et donc, un use case intéressant, euh, notamment euh, sur la partie euh, relance par email, c'est qu'on qu voit deux profils qui se dégagent assez nettement. Les personnes qui vont être euh, précises, qui prennent le temps, qui, qui vont aller changer leur assurance à une date fixe, et les personnes qui s'y prennent au dernier moment. Et donc, comme on est capable d'identifier ces deux populations assez facilement sur certains critères, on va avoir des cycles de relance email différents. Euh, plus tôt pour la première catégorie de personnes ou vraiment à la date limite de, de, de, de relance parce qu'il y a des contraintes de temps pour le changement d'assurance euh, pour la deuxième catégorie de personnes. Une des difficultés également euh, remontées par certains annonceurs, c'est autour de la prise en main de l'outil par les équipes. Est-ce que vous, vous avez une expérience euh, et un retour à nous partager sur cette prise en main Est-ce que c'est une prise en main facile Est-ce que le métier peut euh, aujourd'hui agir sur ce type d'outil alors, la prise en main, ça peut être deux choses. Ça peut être il euh, y, y a un peu il y a, euh, la création et la maintenance de, de, de, de ce projet, de cette DMP ou CDP, et il y a l'utilisation. Chez ce loger, il y a une trente personnes qui sont sur la première partie, c'est-à-dire la partie maintenance et création. Il y a là dedans des gens des data scientists, mais il y a de l'IT euh, comme scénarique et puis il y a euh, des marketeurs. Et enfin, euh, dans euh, l'utilisation, là, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui interviennent. Euh, il y a euh, de la prise en main côté euh, publicitaire, pour activer des campagnes, etc., Donc, ils ont créé des segments, etc., les utiliser. Il y a euh, côté du monde, euh, côté... Mais, enfin, tout, en vrai, tous les secteurs de la boîte sont concernés. Pour vous donner un exemple, même le juridique euh, est dans la boucle euh, de cette gouvernance, puisqu'il y a des sujets euh, RGPD, etc. Cédric, un témoignage sur cette partie euh, bah, Comme on a tout en interne, qu'on a une, un seul socle technique, on a un outil de visualisation euh, qui est partagé par toutes les équipes qui s'appelle ClickSense, qui est assez simple d'utilisation. L'intérêt euh, qu'on a sur les furets par rapport à d'autres sites, c'est que quand vous, si jamais vous avez rempli un formulaire, vous avez pu voir que vous renseignez beaucoup, beaucoup de questions euh, qui sont tarifantes, qui sont nécessaires pour avoir un, un profil adapté euh, et juste pour les assureurs. Donc c'est votre voiture, c'est votre âge, votre, euh, votre profession, euh, là où vous travaillez, euh, et tout un tas de questions. Ce qui nous permet de faire des segments très intéressants euh, et ça, c'est à disposition, disposition euh, des euh, d'autres équipes. Dernière question, avant de repasser le, le micro à, à Philippe ensuite. Euh, comment vous voyez l'évolution de ce type de solution dans votre écosystème C'est-à-dire la DMP, CDP, MediaRhythmics pour se loger. Quels vont être les prochains use cases, les prochaines activations que vous allez faire Ou alors, quelle va être l'évolution de ce type de solution au sein du marché Et côté Furet, plutôt, bah, quels vont être... Euh, les prochains développements que vous allez faire et opérer sur euh, bah, le, la plateforme in-house que vous avez créé Bastien Il ouais. euh, y, y en a plein, mais je vais en citer euh, deux. Il euh, y a une perspective euh, première qui est intéressante pour nous, c'est le drive to store. Alors, on peut le dire de plein de façons, mais en tout cas, c'est raccorder euh, aujourd'hui un parcours qui se fait sur le digital, après des visites de biens, euh, un passage chez le notaire et tout qui est très, très loin des, voilà, euh, des, du, du digital. Et donc de recoller les deux euh, pour nous serait euh, hyper intéressant. Euh, je, je pense que si vous avez déjà acheté un appartement, vous savez que c'est un panier moyen plutôt élevé et que euh, là dedans, euh, l'agent immobilier prend une part importante, une commission. Et, et aujourd'hui, on n'arrive pas à calculer le ROI quelque part de, de tout ça. Donc ça, c'est un premier use case euh, qu on, qu on, vers lequel on, on aimerait avancer, sur lequel on aimerait avancer. Et euh, euh, le deuxième use case, il est euh, en actif, on va dire, mais euh, c'est l'algorithmie, en fait, c'est l'intelligence qu'on peut mettre. Je ne vais pas parler d'intelligence artificielle, etc., mais... Tout simplement d'intelligence dans les segments d'attaque qu'on fait aujourd'hui. On dit, bon, bah voilà, si tu es passé ici, tu es dans tel bucket, etc. Mais en fait, en croisant beaucoup de signaux, on peut refabriquer euh, beaucoup de choses. On a deux informations hyper importantes chez Sologet. On a ce que vous cherchez dans le contexte. Est-ce que c'est un appartement Est-ce que c'est une maison Est-ce que c'est de l'achat Est-ce que c'est de la loc est-ce que c'est plus de 500 000 euros, moins de 500 000 euros, etc. Et on a aussi euh, vos interactions qui sont, euh, est-ce que vous recherchez, est-ce que vous, avez, vous êtes rentré en contact avec des agences, est-ce que vous avez visité des biens Et bien en fait, mélanger tout ça, ça nous permet de prédire en tête, en fait, avant que vous le sachiez vous-même, quand est-ce que sera euh, votre dernière euh, prise de contact avec un agent immobilier. C'est vrai alors pour nous... Euh a priori, on reste sur notre socle technique. Alors, Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'on s'est posé quand même la question l'année dernière de savoir si on ne devait pas aller sur une DMP. Et on a demandé à une agence de nous faire un audit. Euh, et sa conclusion était euh, non, bah, vous n'avez pas besoin. Euh, votre socle technique est suffisant pour les, vos use cases et, euh, et les use cases à venir. La contrainte qu'on a aujourd'hui, les prochains projets, c'est que si vous avez vu nos dernières pubs, on se lance sur la diversification de, de différents produits à dépenses contraintes du foyer, donc on va voir l'énergie, euh, les forfaits téléphoniques, les frais bancaires, et ainsi de suite. Et là, ça pose des vraies questions, plus IT, plus technique, comment on restructure tout ça, on rajoute tous ces données-là dans notre socle, parce que ça complexifie euh, notre modèle de données qui était purement assurantiel dans un premier temps. Très bien. Bah, merci à vous deux pour votre témoignage. Euh, merci à vous également d'avoir assisté à la conférence. Si vous voulez en savoir plus, il y a effectivement le Digital Benchmark, le support, ou alors vous pouvez voir Vaisseau au, au rez-de-chaussée. On va à un stand. Merci.